Construction d'un escalier en béton Nous allons suivre pas à pas la construction d'un escalier extérieur donnant accès à une terrasse. Après avoir tracé l'emplacement, nous coffrons le socle dont la surface supérieure délimitera le sol fini autour de l'escalier Gazon, dallage, etc. Pour ces travaux, nous utiliserons des planches de coffrage de second choix, de largeur aléatoire et d'une épaisseur de 2,5 cm. Ce socle fera donc, comme l'indique le schéma, 250 cm sur 180 cm. Nous effectuons ensuite le ferraillage. On peut utiliser au choix semelles filantes, longrines ou métalliques. Lorsque les fers d'attente de la paillasse sont mis en place, nous coulons le béton, 350 kg de ciment par mètre cube, soit deux brouettes pour un sac de ciment. Le lendemain, nous commençons par tracer la première marche. Cette première marche tiendra toute la largeur du socle, soit 250 cm de longueur, et elle fera 64 cm de largeur et 15 cm de hauteur. Puis nous coffrons cette première marche selon les côtes du schéma. Les arrondis se font grâce à des morceaux d'isorel de 16 mm d'épaisseur qui peuvent se plier sans casser. Nous ferraillons et coulons le béton. Le lendemain, nous répétons l'opération pour la seconde marche en nous fiant toujours aux côtes du schéma. Cette seconde marche sera positionnée sur l'arête intérieure de la première marche. Elle fera 190 cm de longueur sur 32 cm de largeur et 17 cm de hauteur. Le quatrième jour, nous décoffrons ces deux marches. Après avoir monté deux petits rangs de moellons sur les côtés, jusqu'à hauteur de la seconde marche, nous effectuons le coffrage des trois dernières marches. Sous le ferraillage de la paillasse, nous plaçons en pente des planches de coffrage qui seront perdues. Elles limiteront considérablement la quantité de béton. Nous mettons en place les contre-marches, nous ferraillons l'ensemble et nous coulons le béton. Le lendemain, nous pouvons décoffrer et utiliser d'ores et déjà cet escalier. Il sera par la suite habillé avec du carrelage, de la pierre ou autre revêtement. Pour plus de détails sur ces travaux, rendez-vous sur les blogs bâtir -sa -maison .net ou maisonoverblog.com Pour plus de détails encore sur cette construction, visionnez la vidéo Construire un escalier en béton, modélisation 3 dimensions.